Bonjour, dites les gars, je suis en train de vous donner toute une bibliothèque aujourd'hui, vous savez Bon, je commence quand même à vous expliquer un certain nombre de choses. Bon, nous sommes sur à chaque Partage, c'est le magazine sous forme de vidéo, vidéo, sous forme de magazine, bon, ça on le sait, et puis nous avons un titre qui ne dit pas beaucoup plus, plus long euh, que ça, parce que c'est le père du mindset moderne. Du, normalement du euh, développement personnel, c'est lui, et lui il s'appelle Dale Carnegie, c'est un très grand homme, c'est lui qui a inauguré cette histoire de, de, de développement personnel, et il a tout fait, est, il est excellent, j'ai lu un de ses livres, vous allez le découvrir ici, en, bien entendu en appuyant sur là où il y a la flèche, vous voyez, main ouverte main index avec l'index et partout où il y a cette flèche il y a un lien qui va vous rediriger vers quoi vers six grands livres audibles à écouter c'est à dire vous allez appuyer et vous allez écouter le, le, le livre entièrement de a à z euh, de la première à la dernière page de Del Carnegie. Bien entendu, le père du mindset moderne, il y a son livre et six autres grands livres audibles à écouter. Et les six, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Et chaque fois que je mets mon doigt là, bon, c'est un lien. Un lien, un lien, un lien, lien. Voilà. Et puis, bon, le premier, c'est Demandez. Et vous recevrez de Esther, Jerry, Hicks. Et puis le deuxième, l'effet cumulé, nouvelle version, de Darren Harding. Le troisième, c'est réfléchissez et devenir riche, bien entendu, de Napoleon Hill. Le quatrième, c'est rompre avec soi-même, du docteur Joe Dispenza. Et euh, il y a aussi le livre audible de Idriss aberkan euh, qui écrit sur « libérer votre cerveau ». Excellent, au là, euh, Idriss Aberkan est très très connu en France, donc il, il, il, il, y a, il, a, il draine énormément, des millions de gens à chaque fois qu'il intervient, quelque part. Mais, mais ça, c'est des, des grands hommes, hein. ça c'est des grands hommes. Euh, la, la même chose là, la puissance de la pensée positive de Norman Vincent, Pile. ok donc je vous donne carrément ici sept euh, livres audibles Bah, si vous avez bien entendu si vous lisez rien que del carnegie euh, je, je vous dis pas son titre parce qu'il est pourri le titre du livre mais à l'intérieur c'est une merveille vraiment euh, incontournable c'est le premier qui a posé c'est première pierre, euh, de, pour la première pierre pour construire l'avenir que nous sommes en train de vivre nous maintenant ok donc euh, si vous lisez un de ces livres euh, rien que ça par exemple le, le livre de de Carnegie, Carnegie euh, et que vous ça, ça ça ça change rien en vous ben je peux rien faire pour vous, <rire> c'est ça, ça vraiment la catastrophe pour vous. Donc c'est extraordinaire. Bien entendu, si vous arrivez à, à compléter tout ça avec ça, je vous assure que ça va vous marquer à vie. Et je vous souhaite vraiment que vous changez quand même euh, les, les, les mauvaises, les vieilles mauvaises habitudes que vous avez, Appris comme ça par accident, d'après l'éducation primitive que euh, vivent la plupart des humains ici bas. Ok, donc euh, là, euh, je suis en train de vous donner vraiment un lot extraordinaire et c'est tous des livres audibles, c'est-à-dire que vous appuyez et puis bon voilà. Alors moi, je vais quand même le faire pour vous, pour, pour que vous saviez, euh, sachiez euh, de quoi je parle. Bon, demandez et vous recevrez Esther Jelly Hicks, je sais pas, je, je clique. Lorsque vous savez pertinemment avoir choisi en toute conscience une telle pensée de colère et que celle-ci vous a apporté un net soulagement, vous avez dorénavant la certitude regardez là il y a 2h31 minutes voilà ça va vite pour un livre entier ok maintenant je sors je sors de là alors ça c'est mon pdf hein. c'est un pdf normalement avec euh, des, des, des liens et à partir de la même image, vous avez tout devant vous et puis vous allez vous rediriger chaque fois vers un truc. Et le deuxième truc, c'est l'effet cumulé. J'adore ce principe-là. Il est vraiment extraordinaire. Voilà. L'effet cumulé. Choisissez de décupler votre réussite. De Darren Hardy. Traduit de l'anglais par Cynthia Pio. lu par Maxime Van Senfort. Pourtant, il était avare d'instruction. Dès le début, papa nous a laissé trouver notre propre voie. Il croyait à la responsabilité de chacun. Je reviens donc à mon PDF. Donc, euh, on va voir le troisième réfléchissé devenu riche, Napoléon qui Qu'il leur a permis de contacter le vaste temple des connaissances enregistrées et classées dans les terres de l'univers. Enquêtant plus avant pour trouver la source de la puissance financière, se manifeste dans les réalisations des gens d'un... Je passe encore.. Je approcher du nid pour voir comment réagirait la mère. Quand j'ai été à une distance de 3 ou 4 mètres, elle a ébouriffé ses plumes, a étendu une aile sur sa patte... Voilà, j'arrête et je regagne mon PDF. Voilà, nous sommes sur le PDF. Remprends avec soi-même. À... De la pensée à l'agir, le néocortex traite le savoir, puis il nous incite à vivre ce que nous avons appris. Essentiellement, le néocortex est l'architecte ou le concepteur cérébral. Voilà, j'arrête. Idrissa Incapable de reproduire une... une cognition complète en laboratoire. Et pour cause. Le phénomène de la cognition tient en partie à son imprévisibilité. Si vous criez quelque chose à une pierre lancée, sa trajectoire n'en sera pas modifiée. Si vous criez quelque chose à un humain qui court, vous pouvez changer son comportement. Ça, c'est un résultat de la cognition. Pour le reste, je passe. On manipule plus en une heure que le monde académique en disant « Ce dont nous manquons, c'est de conscience ». De recul, de concepts, d'idées, de rêves, de raisons d'être, toutes choses encore inaccessibles aux machines auxquelles on a voulu réduire l'humain. Extraire et manipuler de la donnée, ça, un ordinateur... Ah. J'arrête. Voilà mon PDF. Donc la puissance de la pensée positive. La puissance de succès professionnel était nettement au-dessus de la moyenne. Malgré ses atouts, c'était les échecs qui semblaient le mieux lui réussir. Tout ce qu'il entreprenait tournait mal. Il travaillait dur pourtant. Aujourd'hui, par contre, sa situation a complètement changé. Il a trouvé la solution simple, mais particulièrement efficace. Voilà. Mon PDF encore. Bon, on avait euh, vu tout ça. Maintenant, on va voir Del Carnage. Carnegie. Del Carnegie. Hop, Del Carnegie. Comment se faire des amis et influencer les autres vous avez vu le titre Il est vraiment pourri. Jean luc Morgan. une narration de Jean Leclerc, c'est Sophie Stanquet qui vous parle. Je pense qu'apprend tout politicien en devenir et de pouvoir se souvenir du nom de ceux qui vont voter pour lui. Oublier leur nom revient à tomber dans l'oubli. La capacité de se souvenir des noms des personnes est presque aussi importante dans les affaires et dans les contrats sociaux qu'en politique. Napoléon III, le neveu du grand Napoléon, se vantait de pouvoir se souvenir de tous les noms des gens qu'il rencontrait malgré ses nombreuses obligations. Je passe. Bien entendu, ici, nous avons vu euh, Del Carnegie, nous avons vu les six autres auteurs, et puis il vous reste une flèche à consulter. Ça, c'est moi, c'est qui euh, vous... Euh, présente ça, ça ne m'appartient pas, mais j'organise quand même ça pour vous le donner euh, gratuitement. Et puis, si vous voulez savoir ce que je sais faire, ce que j'ai fait, enfin, toute ma bibliothèque, elle est là. Je vais cliquer pour que vous serez, vous allez être redirigé directement dans ma chaîne YouTube, côté vidéo. Ok Bon, je suis dans les vidéos, là, malheureusement, je ne peux pas tout montrer, je vais déplacer mon truc là, ça va montrer seulement un petit bout, mais là, il y a toutes mes vidéos là, toutes mes vidéos sont là, vous voyez, ça c'est... Il y a énormément de belles vidéos là, qui montrent tout le monde les plus célèbres personnages hommes publics qui existent, ils sont là. Vous connaissez celui-là, il est extraordinaire. À tout le monde à vrai dire. Hein. Tamir Kabbage, euh, euh, Jean Rivière, Dylan May, Tamika Baj et puis sel, euh, ça c'est Elie, euh, Thérophile Elie, etc., etc. Voilà, voilà, ça c'est moi. Bien entendu, bon si vous euh, voulez regarder ce que j'ai fait, vous allez trouver énormément de, de, de contenus euh, qui vont du Kito au, au, à la du simple tuto à la, au développement personnel avec bien entendu des, des offres des tutos 151 151 vidéos à voir il y a il y a des, des trucs invraisemblables par rapport aux autres je vous assure que, que il n'y a pas de comparaison à faire il y a des des trucs basés sur ma, ma propre expérience dans la création des logos etc bien entendu hop alors hop du coin quoi hop voilà là il y a ici 200 idées et trucs et astuces à exploiter euh, quoi encore là c'est une, une grande une, une, une formation offerte par Yomi Denzel euh, quoi encore Là, il y a euh, 15 formations en une, ici, et euh, etc., etc., Dix formations, euh, on parle ici de l'expérience euh, sur le mindset de Michael Jackson, ici une grande euh, euh, formation offerte, donc vous avez énormément de choses à apprendre, euh, il y a ici, attendez, il y a 1300, 1304 304 euh, tutos gratuits. Ben, si vous avez du temps, c'est pas... Vraiment, C'est on a l'impression d'être dans YouTube. Hein. OK Alors, je continue. Il y a 29 hacks pour réussir sur YouTube. Euh... Vraiment, c'est... C est, c est, c est trop, vous allez voir encore que c'est de la folie, c'est de la folie. Là, pour les gens qui s'intéressent à TikTok, il y a 10 363 vidéos TikTok. Vous n'aurez jamais le temps de euh, voir rien que ça. Bon, c'est une vidéo qui va présenter ça, mais. Il y a un PDF que vous allez ouvrir ou télécharger chez vous, et il y a là-dedans 10 000, trois Mais c'est ça la, la, la force de l'approche la, la, que je viens d'exploiter de, de, en ce moment. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, vous avez, je résume, vous avez la plateforme, plateforme c'est euh, hashtag partage l'auteur, enfin l'auteur, celui qui distribue tout ça, qui aide euh, tout le monde, que ce soit les professionnels ou les, les apprentis, il y a euh, la chaîne, la chaîne, euh, ma chaîne, et puis il y a euh, un livre des Carnegie, je vous le ça, c'est un très grand livre, et puis il y a six autres, six autres livres aussi importants les uns que les autres, donc... Euh, a vous de jouer, et j'espère je, que vous allez quand même tirer beaucoup d'enseignements à partir de ça. Ok Allez, merci. Et...